Alors, comment allez-vous Ça va toujours Vous êtes toujours avec nous J'espère que vous n'avez pas bougé, que vous avez pris euh, tout ce qu'il fallait pour rester devant votre téléviseur. Vous nous regarderez aussi sur Alizé Télévision, la chaîne 24. Enfin, ça a changé, Murphy. C'est quoi le numéro Parce que dans cette histoire du mois de décembre, là, euh, des chaînes ont changé de numéro, donc vérifiez. Euh, et et, et, et um, Alizé Oh, ouais, non, mais ceux qui ont l'habitude d'aller sur la télévision ont certainement vu que la chaîne avait changé et que le numéro également, le numéro de la chaîne également. Ça s'appelle soit euh, Nuit Bleu ou je ne sais plus trop quoi, les chaînes changent de numéro. Voilà, M. Euh, José Toribio, qui est euh, un élu, pour moi, qui reste un élu, est à nos côtés et il nous parle euh, vraiment avec euh, son franc-parler que nous lui connaissons. Et là, il nous disait qu'il y a des chefs d'entreprise en Guadeloupe qu'il ne faut pas aider. Et j'ai Jésus, faire cette petite pause, mais nous revenons dessus parce que vous dites qu'il y a des chefs d'entreprise qui euh, ne sont pas pour l'embauche ou l'emploi des Guadeloupéens. oui, font on le voit. Gens. Nous le voyons. Mmh. Il y a des demandes d'emploi circulent. Mmh. Hein, euh, puis avec des conditions faramineuses, voiture de fonction, appartement de fonction, mmh. etc. etc. Mmh. Alors que nous avons des jeunes qui ont la compétence pour le faire. Mmh. D'accord Puis il y a certains emplois euh, que nos jeunes n'ont pas, ils sont obligés de s'expatrier. Ouais, vrai. pour aller trouver l'emploi et avoir Exactement. une vie tout à fait normale on ne peut pas demander à quelqu'un de faire 7 ans d'études mm -hmm. pour aller le payer au lance-pierre mm -hmm. pour qu'il ait 1200 euros en fin de mois quand même il a, dingue, il a commis un sacrifice mm -hmm. ses parents se sont ouais. sacrifiés mm -hmm. on ne sait pas comment ils ont été élevés quel était le métier du père mm -hmm. quel était le métier de la mère et fut-elle euh, sans métier elle a le plus noble des métiers mm -hmm, était mm -hmm. mère de famille oui, c sûr, donc, les enfants, et, oui. ça, et ça, mm -hmm. ça n'a pas de prix donc on ne peut pas porter euh, euh, c'est un déni de justice mm -hmm. qu'on euh, ne puisse pas offrir euh, de l'emploi à ces jeunes là qui sont diplômés qui ont fait l'effort d'aller le plus haut possible mm -hmm. et donc euh, eux doivent être soutenus mais les entreprises qui ne jouent pas le jeu mm -hmm. ne, doivent pas être, être, ne doivent pas être, mm -hmm. être euh, mm -hmm. soutenues comme, euh, c'est un message que nous envoyons à ceux qui emploient ici, hein, les élus qui ont euh, cette faculté d'embaucher aussi. Hein, il y a, il y a des, des élus qui ont besoin de ces entreprises-là. Même si l'entreprise leur dit « Nous avons déjà notre personnel, personne ne dira, non, non, non, priorité au moins hein, 20 jeunes, 30 jeunes, 50 jeunes, même si vous avez déjà vos, vos, vos ouvriers. » À ce propos, mm. il y a une disposition qu'on appelle la clause sociale. Mm. Quand vous passez un marché... Mm. La loi prévoit une clause sociale, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la clause sociale qui contient de l'embauche mmh. ou de la formation pour les gens euh, voilà. du territoire communal. Exactement. Alors si tous les maires le faisaient, mmh. euh, ce serait quand même euh, un, mmh. un, un soulagement Et oui. relativement intéressant mmh. euh, de ce point de vue-là. Mmh. On, on, on ne crée pas l'emploi, sur les entreprises qu'ils le créent, mmh. mais les élus mmh. peuvent mmh. agir quand même euh, sur ce domaine-là mmh. euh, dans, dans la formation. Et puis, pour eux, par exemple, en passant un marché, euh, inséré dans la condition du marché, qu'on prenne des gens en contrat en alternance. C'est le contrat en alternance. Il faut à la fois suivre les études et avoir un emploi euh, pour pouvoir euh, bénéficier plus tard du, du diplôme pour lequel on concourt. Alors, c'est ça. Hein, donc J'ai parlé du plan de développement, mais euh, sur, sur un aspect, simplement... Mais il est sûr qu'il faut considérer ce plan de développement au travers des activités agricoles, la banane, le sucre, mm -hmm. euh, les, les plantes ornementales, euh, la vanille. Les plantes médicinales. La vanille, ouais, les plantes médicinales. Il ouais. faut, faut travailler sur tout ça. Mm -hmm. Des choses qui ont euh, une valeur ajoutée intéressante. Mm -hmm. euh, Peut-être pas la canne, puisque aujourd'hui, Cuba est un pays ACP, mm -hmm. afrique et pacifique qui traite mm -hmm. avec l'Europe. Or, son coût de production de, du sucre. Est inférieur à notre coût de production. Mais on le sent déjà. Donc on, ouais, on, le, on, le, sent, le, on le sent passer. Ouais. Bon, et ça me permet de dire mm -hmm. que euh, là encore, on a loupé le virage mm -hmm. euh, du développement économique lorsqu'on a fait fermer Bonne-Mer, Grosse-Montagne. Ah. Hein, euh, et qu'on a mis tout l'argent public en investissement sur Gardel. Eh oui. Au motif que nous produirions mm -hmm. un million de tonnes. Je me rappelle le Conseil général, mm -hmm. j'avais dit fortement que jamais on en produirait un million de tonnes. Et voilà, tout l'argent a été mis euh, là-dessus, mm -hmm. alors qu'on pouvait euh, faire, maintenir l'usine de Grosse-Montagne mm -hmm. en vie. J'y avais travaillé avec notamment le regretté euh, Alain Gailladine. Mm -hmm. Nous avons passé des nuits blanches euh, pour qu'on puisse dire que euh, l'usine de Grosse-Montagne pourrait vivre avec euh, l'hyophilisation de la bagasse. Mm -hmm. Donc ça, on serait moins dépendant pour l'alimentation euh, du bétail. À, à produire du sucre, euh, du sucre de synthèse, mm -hmm. euh, donc, le marché mondial à l'époque et jusqu'aujourd'hui est, est demandeur du sucre ouais. de synthèse mm -hmm. et aussi de produire de l'alcool pour la femme arcopée. Ouais. Bon. Euh, Ce n'était pas la grosse usine de Grosse Montagne mais c'était un maintien qui permettait aux alentours de faire vivre le transport, ouais. euh, la dame qui faisait à manger pour les ouvriers, oui, oui. Etc., etc. Celui qui réparait les outils. Bon. Et là, c'est 10 000 personnes qui ont été touchées dans leur nord terme par la disparition de grosse -Entagne. Mais à l'époque, les élus, dans leur majorité, étaient plus fidèles au capitalisme, aux intérêts du mais peuple. -ce que Parce que, -ce que l'élu, pas... ceci oui, particulier hein, est... dans notre pays, mm -hmm. il est élu par le peuple, mais aussitôt oublie, oui. le peuple. oublie le peuple. Vous savez, la question sanitaire qui se pose aujourd'hui aurait été très rapidement réglée si tous les élus étaient du côté du peuple. Dans la rue à manifester. N'importe quel gouvernement céderait. Ouais. Mais le gouvernement profite de la division du peuple mm -hmm. et avec ses élus. Voilà le problème. Les élus ça. ne sont pas, encore une fois, à euh, euh, euh, euh, leur bonne place. Et, et oui, et on n'a pas les élus qu'il faut, mais on a les électeurs. Puis, qui faut le travaillent sur des choses, euh, on se demande pourquoi. Le, le, voilà, voilà, il fallait faire un congrès, là, mm -hmm. pour sortir. Ouais. de la crise. Il fallait faire un congrès pour faire des propositions. Je l'ai écrit au président des deux assemblées. Ouais. La nécessité de faire un congrès pour sortir des propositions, pour sortir de ces ah ouais, crises-là. Bah C'était trop de Ils n'ont pas fait... Ils préfèrent ouais. faire un congrès, sur, en décembre 2019, par exemple, sur les communautés d'agglomération. Comme quoi tout ce qui se passe en Guadeloupe qui est mauvais... C'est la responsabilité des communautés d'agglomération. Mais ben non, une communauté d'agglomération mmh. n'est qu'une institution. Mais mmh. qu'est-ce qu'il a fait vivre Ce sont des hommes et des femmes qui font vivre la communauté. Si elle échoue, c'est que les hommes et les femmes ouais. qui sont à l'intérieur ont échoué. On ont échoué. un point, c'est tout. Je voulais revenir avec vous sur euh, ce point-là. Vous disiez tout à l'heure qu'ils euh, qu auraient dû laisser l'usine de Grosse-Montagne et euh, usine de, enfin, les, les usines qui ont été euh, fermées. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir l'hôpital, le CHU, euh, même reconstruit ailleurs, est-ce que ce ne serait pas un peu tuer euh, quelque chose, tuer une usine en fait de soins de... de, de... De soignants, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent euh, au CHU, qui travaillaient, parce que maintenant, ça y est, ils ont, ils ont commencé à éplucher, à, à, à éjecter quelques-uns. Il y a toujours beaucoup de personnes qui travaillent. Mais oui, mais est-ce que ce ne serait pas le, le système de cette fermeture-là qui serait en train de se dessiner pour faire venir d'autres euh, formes de soignants, avec d'autres formes d'unités euh, de soins pour remplacer ce que nous avons là et remplacer le personnel que nous avons là Non, il y a simplement, si vous voulez, une politique de santé qui a été définie par ce gouvernement mmh. euh, libéraliste sauvage mmh. euh, euh, par Jean Castex et ses prédécesseurs sous la houlette d'Emmanuel Macron. Mmh. Euh, il y a une politique de santé qui a été choisie. Mmh. Celle de paupériser les hôpitaux publics, mmh. celle de vouloir absolument les, les faire euh, rentrer dans, dans, dans un processus de rentabilisation mmh. et non pas d'efficacité médicale. Mmh. Euh, tout pendant qu'il y a la crise mmh. euh, du Covid, euh, on diminue les lits d'hôpitaux. Mmh. On ferme des services. Mmh. Hein, de, voilà. Mais quand on ferme les services, euh, en réalité, mmh. quelle est la conséquence C'est que ça part vers les hôpitaux privés. Donc encore une fois, c'est la question de la privatisation de la santé oui, euh, qui est posée comme la privatisation de beaucoup de choses. Mm -hmm. Et ça, il faut absolument re refuser. Oui. J'attire l'attention de vos téléspectateurs, mm -hmm. euh, Particulièrement à ceux qui ne votent pas. Mm -hmm. euh, allez voter. Il oui. faut aller voter. Vous mm -hmm. votez blanc ou nul. Parce que maintenant... Euh, tous ces bulletins-là vont compter. Ah, ça va être comptabilisé. Mais ça va être comptabilisé. Et lorsqu'on va pouvoir euh, avoir un taux important de, de euh, vote blanc oui. et nul, euh, ce sera une manière de pression sur, sur les élus. Donc il faut aller voter euh, de ce point de vue-là. Euh, ne pas voter, euh, c'est... Euh, Laissez la place aux autres. Eh oui, oui. Laissez la place aux autres. Mmh. Euh, puis après, on, on, à bras raccourcis, on tombe sur les élus. Mmh. Mais non, mais allez voter, proposez d'autres candidats, soyez vous-même candidat, mmh. euh, faites le nécessaire pour que euh, ce ne soient pas les mêmes élus qui soient là. Eh bien, je, je voulais juste saluer le monsieur qui vient de passer là, qui fasse un coucou derrière la vitre. Euh, S'il vous plaît. Hein, il est parti, il est déjà parti. Il est, qui a fait qu'on commette. Qu on essaiera de l'attraper tout à l'heure, hein, s'il nous entend, et puis qu'il revienne, qu qu revienne derrière la vitre. Donc, vous, vous êtes d'avis de dire que euh, si les votes sont euh, comptabilisés, blancs ou nuls sont comptabilisés, ça, ils tiendront compte de cette pression euh, si, si ça devient 30%, 40% mmh. de votes blancs ou nuls, mmh. eh c'est quand même un moyen de pression mmh. sur l'élu mmh. en question. Ou en tout cas, l'élu, s'il essaie, doit se poser des questions. « Mon Dieu, comment, comment ai-je fait pour avoir 30% ?»« C'est que je ne suis pas cohérent, mm. je ne colle pas à la réalité du pays. Euh, »« Mes propositions mm. ne mm. vont pas avec ces 30% de personnes. Mm. » et, et donc, ouais. c'est ça qui est important. Donc, est pour les présidentielles aussi, il ouais. euh, faut, faut aller voter. Mm. Les, les jeux ne sont pas faits pour les présidentielles. Ouais. Contrairement à ce qu'on croit, mm. les jeux ne sont pas faits. Euh, moi, j'annonce les couleurs tout de suite. Mm. Euh, je ne voterai jamais à droite, je ne l'ai jamais fait. Je suis, je crois, le seul politique en Guadeloupe mm -hmm. qui n'ait jamais varié d'un iota sa position. Mm -hmm. Je suis à gauche, résolument à gauche. Et je voterai toujours à gauche. Pas n'importe quelle gauche. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous avons la visite de M. Mélenchon. Oui, ben, je voterai Mélenchon. Mm -hmm. Je voterai Mélenchon. Mais vous le soutenez depuis 2012. J'étais le premier en Guadeloupe mm -hmm. à le soutenir. Mm -hmm. hein, mm -hmm. J'étais le premier à le soutenir. Et il sort toujours avec un très bon résultat mmh, ouais, ouais. Euh, au lamentable Mais Lamentin. là, ça va être un peu compromis quand même avec M. Zemmour, qui, qui va faire... Non, non, mais combat. ça, ça, ça, Zemmour, il joue dans la cour euh, de des de fascistes et de la droite. Il ne joue pas dans la cour de gauche, mmh. euh, loin de là. Bon, et puis, c'est un tout feu, tout flamme, et tout ça va s'éteindre, euh, bien entendu, parce que... On va au fur et à mesure qu'on s'approche mm -hmm. du résultat des élections, mm -hmm. les tendances sont plus les mêmes. Je me rappelle qu'en 1988, mm -hmm. euh, Mitterrand, en janvier 88, avec 15% des oui. voix. Il était président sortant. Mm -hmm. eh ben, il n'empêche qu'au mois de mai, il a été élu. Oui, sûr. Les sondages montent aussi quelquefois. Plus, plus on s'approche de la date, voilà. plus les choses sont, sont comme ça. Alors, voilà, je crois que l'élu doit se poser les vraies questions. Et je comprends d'une certaine manière je comprends qu'ils euh, soient en but à du mépris mm -hmm. euh, pour ma part euh, je ne me permettrai pas de leur jeter du mépris mm -hmm. parce que comme dit euh, la Rochefoucauld euh, je dispense mon mépris avec parcimonie euh, tellement les nécessiteux sont nombreux mm -hmm. hein, bon. euh, mais je comprends qu'on puisse effectivement euh, parce qu'ils ne sont pas à côté du peuple, mm -hmm. parce qu'ils ne font pas euh, ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont plus dans la communication que dans mmh. le travail. Ouais. Maintenant, faire de la politique, c'est communiquer. Mmh. Il y a moins de choses. On, eh, oui. on prend un bic pour écrire une page, mmh. on communique, il a pris son bic. Mmh. Hein on a une photo devant l'agriculteur, mmh. et voilà, je travaille pour l'agriculture. Mmh. Une photo devant un artisan, et voilà, je Merci. travaille pour l'artisanat. Or, mmh. tout mmh. ça, c'est du vent. Ce sont des bilvesés, des ragots, mmh. en mmh. réalité. Alors, euh, moi, j'attends l'élu responsable, mmh. j'attends le citoyen responsable pour poser vraiment mmh. les vraies questions mmh. et qu'on puisse construire cette société mmh. avec euh, tout le monde, sans exclusif. C'est ça qui est important. Euh, Là-dessus, bon, et aujourd'hui, euh, disons-le clairement, la situation ne laisse pas entrevoir facilement euh, des solutions avec l'État qui est le nôtre. Ok, tu m'as montré deux doigts. Avec okay. le gouvernement qui est le nôtre pas avec l'État parce mm -hmm. que l'État je le connais pas ouais. euh, je n'ai jamais déjeuné avec l'État disait un professeur de droit mm -hmm. par contre le gouvernement on sait qui c'est humainement oui. et, et, et donc euh, là-dessus je ne vois pas de solution évidente sauf à valoir qu'il y ait une évolution statutaire du pays pour ce qui nous concerne vous pensez qu'ils ont raison alors de revenir sur cette question de, de non, non de de ils l'ont fait d'une manière hypocrite ouais. Le gouvernement l'a fait de manière hypocrite. Mm -hmm. Mais poser la question, elle est déjà posée depuis tantôt. Mm -hmm. Je rappelle que le Parti communiste a posé la question mm -hmm. de l'autonomie démocratique et populaire, c'est son mot d'ordre, mm -hmm. depuis les années 56-58. Mm -hmm. ah, si ma mémoire est bonne, peut-être même avant. Même avant, je euh, crois. Bon. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que cette question-là est posée. Il mm -hmm. y a toujours des non-réponses. Mais alors, attendez, si... Alors, si, venir parler vous, de vous la parlez, part du gouvernement... Non, mais nous devons reprendre cette... Je note pour ne pas oublier euh, le, le statut, vous avez dit, euh, euh, la question statutaire, nous revenons dessus parce que là, il va falloir qu'on prenne le temps pour vous écouter là-dessus, parce qu'il y a aussi question, il a été aussi question d'autonomie et euh, après 2009, il a été aussi question justement de, euh, de changer de 73 de passé, de, de 73 à 74. À chaque fois, il y a ça. Nous revenons avec vous dans un petit moment. Je vais donc permettre à ce monsieur de ranger ses doigts. Je ne sais pas pourquoi il me fait mais enfin. Si c'est une façon de draguer, elle n'est pas bonne. Hein. Je ne comprends pas, Murphy. À tout à l'heure.